Christophe, d'une manière générale, en matière d'immobilier, auprès des particuliers, la meilleure rentabilité de nos jours, compte tenu de tous les paramètres à risque, fiscalité, vacances, impayés, charges, est-elle finalement uniquement l'achat dans l'ancien pour réhabilitation et vente en vue d'une plus-value plutôt qu'une mise en location Alors... Stéphane Plaza. <rire> J'ai oui. des amis qui ont fait ça, mais qui s'en sont occupés qui connaissaient la chose et qui ont fait des très belles opérations. Et j'en ai d'autres qui ont voulu faire ça, et ça a été les catastrophes totales. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règle hein, en fait. Non, euh, là, non. on est dans le ponctuel. Oui. Une opération... <coughs> Pardon, une opération, euh, ça se maîtrise ou ça ne se maîtrise pas. Ouais. Donc, soit on le maîtrise, soit on la délègue. C'est du choix du comportement individuel. C'est-à-dire que si vous suivez les travaux, si vous suivez votre locataire, si vous avez les enfin, compétences. Hein. C'est les soucis. <rire> <rire> mais, non, non, mais c'est extrêmement varié. Et c'est surtout, il n'y a pas de martingale. Je crois que les gens non. croient beaucoup à euh, l'espèce de produit miracle que serait l'immobilier euh, parce que c'est rassurant, parce que c'est un, un actif réel, parce que plein de choses. Mais euh, y a, on n'a rien sans rien enfin il faut il faut s'investir dans son achat Et dans son investissement des qui réussissent alors. alors une bonne personne avec un bon entrepreneur ouais. avec un etc, bon etc.